Bonjour, je m'appelle Jade, j'ai 9 ans, je joue en U13 au Muro dans les Yvelines. Je suis adhérente du cercle depuis le 2 novembre 2020. Le cercle basket m'aide à m'organiser, à mieux travailler mon basket au quotidien, en faisant par exemple des routines de dribble, à fixer des objectifs. Il me donne des moyens pour les réaliser, avec les différentes vidéos mises à notre disposition, ainsi que les vidéos que j'envoie au coach pour me corriger. Ça fait que qu'un mois, j'ai déjà progressé, le cercle m'offre une préparation mentale et physique. Merci le cercle.